Il est temps maintenant de la période des questions orales. Les, la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Des gens partout dans la province sont très préoccupés que ce gouvernement nous... Euh, mène vers une troisième vague, et tout ce qu'on a à faire, c'est d'écouter les experts pour euh, découvrir à quel point euh, ces gens sont préoccupés, notre premier ministre, alors qu'il décide d'assouplir les restrictions, les conseils qu'on reçoit de la part de tous les experts, et de faire le contrôle, mais plutôt de restreindre et de renforcer les restrictions. Le, euh, Theresa Tam, médecin hygiéniste du Canada, a dit ceci, que les mesures actuelles ne seront pas... Euh, suffisante pour, euh, mais pour euh, permettre de réduire le nombre des infections de la COVID-19. Et c'est la même chose qu'on a entendu de la part du Dr Brown. Donc pourquoi est-ce que ce premier ministre va continuer d'aller de l'avant et de faire face à un autre confinement et d'autres infections et de ne pas écouter les experts en santé? Réponse de la part du premier ministre. Le Premier ministre pour répondre. On suit toujours les conseils du Dr Williams, mais c'est assez riche le changement. Les députés néo-démocrates et libérales qui critiquent l'inclusion d'Ottawa de, de, qui soit dans le confinement, parce qu'on fermait, euh, qu'on faisait un confinement à Ottawa. Ils changent tout le temps d'idée. Si ça va bien pour Ottawa, mais c'était mauvais, on aurait dû rester en au confinement. Et merci au Dr. Edge. On ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est très simple. Question complémentaire. Malheureusement, ce n'est pas seulement la Dr. Tam qui prévient ce premier ministre d'arrêter la rouverture de l'Ontario. L'Association d'Agences de Santé Publique a aussi dit la même chose la semaine dernière. Le premier ministre a sous-estimé la menace importante d'une autre vague et les mesures de santé publique doivent être intensifiées et pas réendre sous Et aussi l'Association médicale de l'Ontario, les médecins, ont prévenu le gouvernement que la les restrictions de la pandémie doivent continuer pour éviter une troisième vague de la COVID-19. Les médecins de l'Ontario ont le médecin, la médecin hygiéniste en chef au fédéral, les bureaux de santé publique disent la même chose. Même les experts à la table des sciences demandent à ce gouvernement de reculer. Pourquoi est-ce que le premier ministre continue à marcher cette province dans une troisième vague et ignorer tout le conseil et renseignements que les experts lui donnent Vice-première ministre et ministre de la Santé. Merci. C'est important de noter, et j'espère que tous les Ontariens écoutent, on ne fait pas la rouverture de la province. On fait une transition dans le cadre euh, d'intervention. On le fait de façon soigneuse, basée sur les renseignements médicaux qu'on a reçus du Dr. Williams et de la table de mesures publiques de santé publique. Et plusieurs membres de la table de santé publique sont les médecins hygiénistes locaux. Et donc, qui, qui dit de, de ce qui se passe dans la province. Nous sommes très reconnaissants du variant de préoccupation qui sont dans certaines parties de la province. C'est pourquoi euh, le, le frein d'urgence peut être mis par la médecin hygiéniste en chef et euh, pour Peel, Toronto et North Bay sont encore dans un ordre et ne passent pas au cadre d'intervention. Question complémentaire finale, et le chef de la table des sciences a, a dit de ce, quant à cette réouverture, j'aimerais qu'il soit raison, mais tous les données indiquent dans l'orientation contraire. La même chose a été dit par le Dr Brown il y a une semaine et demie. En fait, la, la langue des gens a tombé quand il a, a dit à la table, et les gens se souviennent. Un reporter de TVO, John Michael McGrath, a demandé, et je cite, est-ce que cette présentation? prévoit en fait un désastre et le docteur euh, Brown a dit vous ne ratez rien. En d'autres mots, oui, c'est possible qu'on va dans un désastre. Qu'est-ce que le premier ministre a comme renseignement sur lequel il se base qui dit que c'est sécuritaire quand tout le monde, les médecins hygiénistes en chef du Canada, notre propre, nos propres experts de la science, l'Association médicale de l'Ontario, l'Association des agences publiques du Canada, les hôpitaux disent la même chose. Pourquoi le Premier ministre l'ignore, la ministre de la Santé Merci. On a été très clair avec la population ontarienne à chaque place en respect à cette pandémie, quand est-ce qui se passe, où on est. Le Dr Brown est comparu avec cette modélisation et c'est important que la population ontarienne sache ce qui se passe dans la province. On a les variants d'inquiétude. C'est pourquoi euh, le frein d'urgence a été placé. Sinon, on serait en palier vert euh, s'il n'y avait pas euh, le euh, variant sud-africain euh, qui, qui a à une inclusion. C'est pourquoi on a frein d'urgence et c'est pourquoi c'est utilisé à North Bay, Peel et Toronto. Dans d'autres parties de l'Ontario, peuvent peut passer à, dans le cadre des interventions. On vérifie avec attention et à chaque fois, on traite basé sur les conseils médicaux qui nous sont donnés par le Dr Williams et la table des mesures de santé publique. On va continuer à suivre leurs suggestions. Question suivante, chef de l'opposition. Pour le Premier ministre, c'est assez mauvais que le Premier ministre ignore le conseil des experts et avance avec une réouverture qui est mauvaise, mais il ignore les recommandations de ces experts pour maintenir les gens en sécurité. Le Premier ministre refuse de donner des congés payés de placer un maximum dans le nombre d'élèves en salle de classe. Ils refusent d'interdire les expulsions de logements et c'est des choses que les experts disent que le gouvernement devrait avoir en place. Pourquoi pourquoi ce Premier ministre rouvre euh, euh, la province contre le Conseil, mais ne prend pas les mesures qui sont recommandées pour arrêter euh, la, la, la propagation des euh, variants de préoccupation. Réponse du Premier ministre Merci et merci au ministre du Travail et moi-même qu'on demande au gouvernement fédéral de changer. Depuis septembre, il y avait 1,1 milliard de dollars qui étaient là et ils ont seulement dépensé 319. Et maintenant, ils changent et je remercie le gouvernement fédéral de le changer. Mais plutôt que de parler de la fin du monde et des mauvaises choses, on doit faire quelque chose de bien. Alors, s'il vous plaît par 100 000 personnes, on a le chiffre le moins élevé en dehors de, des provinces maritimes, 60, 97 au à Québec, 140 au Saskatchewan, 86 en Terre-Neuve, mais en Ontario, on a 70, donc c'est quelque chose qui va dans la bonne direction grâce aux médecins hygiénistes en chef, à son équipe et à ce qu'on fait ici en Ontario. Député de London North Centre, alors, chef de l'opposition, peut-être que le Premier ministre dit que 60 travailleurs en Ontario n'ont pas accès au congés payés. 70 sont des travailleurs essentiels qui gagnent le plus faible salaire. Et si on chame, chacun de nous, on peut prendre un jour de congé si on veut. On a des congés, on n'a pas besoin de rater l'argent si on veut de l'argent donc, ma question, au Premier ministre, c'est si c'est bien pour les gens ici, pour les députés, de prendre une journée et de ne pas avoir une réduction de salaire, pourquoi ce n'est pas important pour les travailleurs les plus essentiels Le Premier ministre, c'est pourquoi le, les néo-démocrates ne vont pas former le gouvernement on a deux programmes ici, le gouvernement fédéral et ce que la chef des néo-démocrates sait, c'est qu'on remet la main dans les poches des gens et le travail que fonctionne, et fonctionne bien maintenant, et de demander de payer le plus en taxes. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Vous savez quoi il faut continuer à être président et responsable avec l'argent des contribuables de la province. On ne va pas redoubler le programme, c'est un programme très bon, plutôt qu'induire en confusion les gens et de contredire et parler deux côtés de la bouche. Pourquoi on ne dit pas la vérité je vais demander au premier ministre de retirer ses propos. Je les retire. Merci. Question complémentaire, fin. Quand il a peu de prise pour un programme, c'est parce que le programme ne fonctionne pas. C'est le problème qu'on a. C'est ajouté par le fait que ce premier ministre n'a pas vu... Veuillez à ses euh, responsabilités pendant une pandémie mondiale. C'est ce qu'on a vu. Le, le désastre vient avec les variants d'inquiétude, mais ce gouvernement n'écoute pas le conseil des médecins, euh, des médecins responsables de la santé publique, euh, toutes sortes de gens, des agences euh, de santé publique de notre province. Les travailleurs vulnérables et essentiels ont besoin de congés payés. Les gens ont besoin de soutien pour passer la prochaine vague qui s'en vient. Et, et pourquoi le gouvernement ignore tous ces, euh, ces conseils euh, avant d'avoir un autre confinement et plus de maladies? Réponse du Premier ministre. J'ai pas de problème que la chef de l'opposition me dise. Moi, j'ai euh, de la peau comme un, un crocodile, ça me passe. Mais ce que l'opposition fait, c'est qu'on critique le docteur Worms. Ce groupe a voté contre lui quand on voulait renouveler leur contrat. Soit vous êtes avec les médecins et je suis, ou vous êtes contre les médecins. Vous ne pouvez pas avoir une chose de son contraire. Quand la chef de l'opposition critique des prises de décision, ce qu'elle fait, elle critique le docteur Williams et une centaine de médecins et les agents, les médecins hygiénistes de chaque région. On ne prend pas de décision sans que ça soit accepté par tous les médecins. C'est pourquoi Toronto est encore en confinement et pire parce qu'on a écouté les bureaux de santé publique question suivante, la députée de Brampton Centre. Bonjour, ma question s'adresse au Premier ministre. Après des mois de retard et des milliers de décès qui ne sont pas nécessaires dans les foyers de soins de longue durée de toute la province, le Premier ministre, ses ministres et euh, les agents, les responsables font des présentations à la commission de soins de longue durée. Mais jusqu'ici, il ne fait pas, même s'il dit qu'il est responsable. Le Premier ministre n'est pas prêt à accompagner devant la commission. Si la responsabilité arrête au, tout en haut et si le Premier ministre prend la responsabilité de toutes les décisions, pourquoi il refuse-t-il de comparaître L'éditeur parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Comme vous pouvez apprécier, le Premier ministre est avancé plus rapidement que tout autre gouvernement dans la province pour appliquer les leçons apprises de la COVID-19 quand ils ont un impact pour le, sur les foyers de soins longue durée. On est très fiers du travail fait par la Commission. L'opposition est très critique de cette Commission. Ils disent qu'ils n'avaient pas l'indépendance nécessaire et ça montre le contraire. Ce n'est pas non seulement indépendant, ils ont reçu des milliers de documents du gouvernement pour faire son travail. Il y a eu deux rapports intérimaires et j'ai toute confiance qu'ils vont continuer à faire un bon travail et nous donner les recommandations dont on a besoin pour euh, pallier aux problèmes et pour se préparer pour une autre pandémie. Question complémentaire. La réalité, c'est que ce gouvernement a mis des obstacles à sa propre commission à chaque tour. La commission ne peut pas avoir accès à des renseignements importants et des documents importants. Et le gouvernement refuse d'offrir le prolongement dont ils ont besoin pour terminer leur travail. Pourquoi le gouvernement empêche leur propre commission sur les soins de, de longue durée de faire leur travail? C'est une question simple. Pourquoi vous, allez, vous les empêchez de faire leur travail? le leader parlementaire du gouvernement. Rien pourrait être plus loin. C'est une opposition qui était très critique de la commission des lois de son quand c'était annoncé. Non seulement on a rendu les choses peu, euh, plus rapides quand ça a commencé, Et on a passé à agir, on a reçu des rapports provisoires, des milliers de documents ont été publiés. Ils ont, nous ont donné deux rapports antérieurs. On a agi à chaque mesure ça a été l'opposition qui a été critique, qui a critiqué cette commission. Nous, nous appuyons la commission indépendante. On sait qu'ils vont continuer à faire un bon travail pour nous informer. La députée du York Centre pour nous aider mieux à comprendre comment on va faire et l'appliquer des leçons apprises. Il y a une décennie et demie par le gouvernement précédent. Réponse le député de Willowdale. You, Merci, Monsieur, monsieur le, le, le Président. président. Je m'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si vous avez dit de Rien n'est plus important depuis la première journée que la santé de la population. C'est pourquoi nous appuyons les responsables de santé publique locaux. Ces nouveaux variants de préoccupation sont vraiment importants, en particulier à à et Toronto. Pour la période de transmission du 8 au 17 2021, Toronto a vu de 67 à 100 000 au-delà de la moyenne. Est-ce que le Premier ministre peut euh, partager avec la, la Chambre les ordres de rester à la maison pour Berison, euh, Muskoka, euh, Peel, York et Toronto. Je veux féliciter les députés. C'est important. Il faut que les gens soient en sécurité. C'est pourquoi je n'ai pas hésité pour appuyer les responsables de santé publique beaucoup et les élus municipaux. Et c'était pourquoi la docteur Deville a dit qu'il voulait rester. J'ai accepté aussi le docteur Lowe de la même chose. C'est pourquoi je n'ai pas hésité quand le maire a dit, le maire et qu'il voulait qu'il reste en confinement. À North Bay aussi, quand il y a une éclosion, on ne va jamais. Euh, reculer et, et on va toujours appuyer euh, les suggestions des médecins hygiénistes en chef et des responsables de la santé publique. Merci. Question complémentaire, je reviens au Premier ministre. Le vaccin, c'est la lumière au fond du tunnel, et comme on a vu, c'est un tunnel très long. Le Canada a des défis à avoir ces vaccins, et on devrait être fiers de notre leadership des, de, des mini ministres de la Santé et des Soins de longue durée et le général Hill. En dépit d'approvisionnement, 512 ont été administrés ici en Ontario. On a administré plus que, que toute autre province au Canada pour des gens qui sont vulnérables, qui maintenant ont des protections de ce virus. Monsieur le Président, dans les foyers de soins de longue durée où il y a des cas actifs chez les résidents de personnel, c'est à la baisse. Est-ce que le Premier ministre peut nous partager avec l'Assemblée législative qu'est-ce qui est le suivant dans le lancement du... De, de du, du vaccin dans les régions. Le Premier ministre. Merci, Merci au député de, euh, Willard. Je ferai écho à mon remerciement au général Hillier et à la ministre de la Santé et des Soins longue de durée. Nous sommes vraiment un chef en Ontario. Comme le député l'a mentionné, on mène le pays dans le taux de vaccination. Et en deuxième dose, nous sommes tout en avant par rapport au reste du pays. Dans les tests rapides, nous menons le pays et, et par habitant pour chaque catégorie parce que la population ontarienne suit les protocoles du médecin hygiéniste en chef et des médecins hygiénistes locaux. Ce n'est pas que les gens qui disent que ça va terminer, on va survivre parce que l'Ontario est bien dur et on va sortir en s'épanouissant de l'autre côté. Merci. Question suivante, la députée de Nicoba. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Il porte sur son euh, fait qu'il fait des annonces avec aucun détail. Les médecins de famille ne savent pas quel rôle ils vont avoir pour aider les Ontariens avec le lancement de vaccins. Mais le Premier ministre a annoncé qu'il serait appliqué. Ce qui était des nouvelles pour les médecins hygiénistes. Des, les médecins de l'Ontario essaient de savoir quest ce qui se passe. L'association médicale a dit la fin de semaine qu'ils sont euh, connaissants du, du, des préoccupations, n'ont pas encore rencontré les général pour savoir quel est le rôle que les médecins vont jouer. Pourquoi est-ce que le Premier ministre met euh, la charrue avant les bœufs? Pourquoi est-ce qu'il annonce un plan pour le vaccin qui va impliquer les médecins de famille sans consulter aucun de ces médecins d'abord? La ministre de la Santé répondra. Merci. Je remercie à la députée de la question. En fait, l'équipe de vaccins menée par le général Hill a été en communication avec les 34 médecins et hygiénistes locaux qui donnent des plans quant à la distribution des vaccins dans la région. Euh, les plans varient par région parce qu'à Toronto, ça serait très différent de, par exemple, à, à North Bay, et ailleurs. C'est aux médecins hygiénistes locaux de façonner un plan euh, des cliniques de va, euh, vaccination massive, si ça sera dans les pharmacies ou les médecins de famille. Les médecins seront importants et sont, les soins primaires euh, seront importants en partenaire, que soit dans les cliniques ou dans leur bureau, mais ils seront contactés par les bureaux de santé publique. Beaucoup ont été contactés. Et ça sera pour donner le vaccin comme les pharmaciens, les infirmières et d'autres gens. C'est aux médecins et génistes locaux de décider comment la relation travaillera. Question complémentaire Monsieur le Président, les médecins de famille sont des membres essentiels, du soin de santé essentiel. Les discussions avec les médecins auraient dû avoir lieu avant que le premier ministre ait fait l'annonce en disant qu'ils vont faire ceci, cela ou l'autre. Le premier ministre ne croit peut-être pas à la consultation, mais c'est ce dont on a besoin dans notre province. C'est comment on s'assure que chacun en Ontario est vacciné de façon équitable et juste. Ce n'est pas acceptable comme un médecin dit. Dit, et je cite, « Aucun des médecins de famille en Ontario l'ont su avant que ce soit annoncé. D'autres croient qu'ils sont, oh, sont trop perdus et, et ils ne savent pas. Pourquoi les premiers ministres n'acceptent pas la part des travailleurs de première ligne, comme les médecins de famille, sur comment informer mieux les Ontariens sur le lancement du vaccin ?» La ministre de la Santé. On donne beaucoup de valeur au travail qui est fait par les médecins de famille et d'autres fournisseurs de soins primaires. Ils sont importants dans le lancement du vaccin. Il y a eu beaucoup de consultations par les médecins et génistes locaux quant au rôle qu'ils vont jouer dans les régions des santé publics, dans la région. Ils vont faire des vaccins dans leur cabinet. Comme j'ai dit, peut-être ils le feront dans des cliniques de vaccination, mais ils aideront quand on va avoir le vaccin pour des... Des gens qui ont plus de 80 ans, mais les gens peuvent s'organiser comme euh, ils peuvent appeler à, à, à, à la ligne d'aide. Mais les médecins vont appeler les gens qui ont plus de 80 ans pour qu'ils viennent et pour qu'ils soient vaccinés. Ils ont un rôle très important à jouer et, on va, et ils seront, passeront au service par les médecins hygiénistes locaux. Question suivante, le député Dior Merci. Ma question s'adresse à la ministre de le 20 avril 2021, le directeur de la responsabilité financière a dit qu'on a annulé plus de 40 000 chirurgies en dépit de beaucoup de lits en sont Le réseau de santé universitaire a, a, a publié une étude sur les procédures cardiaques et l'administration a répondu. Le rapport a été déposé aujourd'hui quand et 35 000 sont décédés probablement parce que les chirurgies n'ont pas été faites. Un an plus tard, avec la Ration de, de, de, de, de la question à la ministre de, de la Santé. Combien de chirurgies non urgentes ont été annulées depuis le début de la pandémie Quelle serait l'estimation euh, à mise à jour de patients qui sont décédés Est-ce que la ministre n'a pas de ces chiffres Est-ce qu'il s'engage à demander aux euh, au fonctionnaires du ministère pour nous donner ces chiffres la semaine prochaine La ministre de la Santé, merci. On reconnaît que beaucoup de procédures chirurgicales et des tests ont été reportés plus tard pendant la première vague pour avoir la capacité adéquate pour prendre soin des patients de la COVID. Depuis cette époque, quand les chiffres ont été réduits pendant l'été en 2020, on a activé ces chirurgies, ces procédures. Et on a des centaines de millions de dollars pour le enfin, faire, en reconnaissant que même si c'est. Triste de prendre quelqu'un pour la COVID, c'est difficile aussi de prendre quelqu'un pour le cancer euh, ou les procédures cardiaques euh, qu'on n'a pas pu faire. On a investi jusqu'à 283 millions de dollars pour appuyer des chirurgies prioritaires additionnelles, oncologiques, cancers... C'est-à-dire cancer, cardiaque et euh, aussi cataracte. Et on a aussi débloqué pour des d'ancitométrie et d'autres procédures. 150 millions de dollars ont été débloqués pour 250 nouveaux lits afin de créer de la place pour que les gens qui souffrent de la COVID, mais qui sont à l'hôpital, pour des chirurgies non reliées à la COVID. Question complémentaire? La ministre devrait être ouverte avec les Ontariens. Quant à, au coût d'annuler de, des pro telle procédure, de, la ministre a plus de 500 conseillers qui viennent du réseau de santé universitaire UAGN. Et je vais suivre la question. Dans ma lettre ouverte du 15 janvier au ministre, j'ai cité le directeur de l'hôpital de sainte marguerite qui dit « Nous sommes préoccupés qu'on va avoir un tsunami du cancer ». Les spécialistes oncologiques sont vraiment préoccupés du manque. Ma question à la ministre de la Santé, combien de chirurgies ont été annulées depuis mars Quelle serait l'estimation des patients qui sont décédés parce qu'on a fait ces annulations et si la ministre ne sait pas ces chiffres, elle s'engage à demander aux au fonctionnaires du ministère de faire une analyse et de faire un rapport la semaine prochaine. La ministre de la Santé. Merci. Je pense que c'est très important de noter, même si on a dû retarder certaines procédures pour le cancer et les problèmes cardiaques pendant la première vague, maintenant aussi, et il y a des chirurgies qui seront retardées aujourd'hui. Mais dans la situation où la vie est en jeu, où c'est urgent et prioritaire, les gens ont reçu ces chirurgies, peu importe les patients de la COVID. Ils ont reçu les chirurgies cardiaques et du cancer. Il y a d'autres chirurgies qu'on essaie encore de, de s'assurer qu'on peut traiter en temps et lieu. C'est pourquoi on a investi des centaines de millions de dollars pour avoir une capacité accrue. des chirurgies la fin de semaine, les soirs aussi, on a on a créé de nouveaux lits. On a ouvert un nouveau hôpital, Colo qui est un hôpital pour tous les hôpitaux de l'Ontario, pour s'assurer qu'ils puissent continuer à faire ces chirurgies-là. C'est une priorité pour le ministère de la Santé, comme la COVID. Il faut continuer avec ces chirurgies et procédures. Le député du York Centre, A eu l'occasion de, de, de poser deux questions et continue à faire des interjections en inter... faisant l'interruption de la ministre pendant la réponse. Il faut qu'ils suivent les règles la et qu'ils qu suivent. Le... Question suivante, le député de paris muskoka Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la COVID-19 met tout un fardeau pour les entreprises partout en Ontario, en particulier dans le Nord. D'avoir une entreprise dans le Nord, c'est vraiment tout un défi avec de grandes distances pour un marché qui n'existe pas dans les grands centres urbains. Les propriétaires de... de d'entreprises ont des coûts d'envoi plus élevés et aussi à la taxe carbone. En septembre, Christy Kovacs, président de la Chambre de commerce de Paris Saint, a dit que les entreprises ont été touchées par la pandémie. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines peut nous dire quels sont les soutiens qui sont disponibles, en particulier pour les gens du Nord, pendant cette époque difficile? Le député Peterborough-Caworth et adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au député de Paris saint muskoka qui a défendu le Nord à chaque reprise. Notre gouvernement aide les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs. Et dans le Nord, c'est vraiment tout un défi et c'est pourquoi on a passé au geste pour avoir le programme de remise du Nord. À date, la Société du patrimoine du Nord a donné du financement pour 415 entreprises et ça va continuer à augmenter. Ces fonds sont utilisés pour aider les entreprises à faire des ajustements pour servir la communauté en plus toute sécurité. Les entreprises comme Wright Physiotherapy à Fort Francis, qui dit le suivant, ce financement nous a donné la possibilité de, de donner du traitement en toute sécurité en ayant des parois, d'autres équipements, etc. Et donc, on peut donner du service à qui, qui n'importe à d'Internet. Question complémentaire. Merci, M. le Président. C'est bien de savoir que nous allons aider des entreprises à l'échelle de la province. David McAuckland, directeur exécutif de Destination Nord de l'Ontario a dit, et je cite, euh, le plan de notre industrie plutôt dépend de la réussite de notre secteur avec de nouveaux protocoles pour assurer la sécurité des destinations, des visiteurs et des employés. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous parler des types d'entreprises qui sont admissibles à ce programme? député de Peterborough-Cowarta. Merci, M. le Président. Ces bourses ont été remises à différentes entreprises dans le tourisme, l'alimentation, la vente au détail, par exemple Crawford's Cams. Qui a dit ceci, ce programme nous a permis d'avoir la stabilité et la possibilité d'élargir notre marina, d'avoir une bonne distanciation physique entre nos clients et de fonctionner de façon appropriée au cours de cette époque difficile, que ce soit pour le financement des EPI, de demander des plexiglas dans les restaurants ou autres, ce fonds sera bien utilisé. Nous savons que les entreprises à l'échelle de la province sont durables et qu'elles passeront à travers ces temps difficiles. Ce programme s'adapte à la nouvelle normale alors que plus de projets sont approuvés. Et que ces fonds sont entre les mains des travailleurs du nord. Député de Waterloo, nouvelle question. Merci monsieur le président. Au Premier ministre. La semaine dernière, il a lancé un courriel de financement pour qui vantait son appui au PME, mais l'association des l'Association canadienne des entreprises indépendantes a dit que c'est le gouvernement le moins amical envers les PME au pays. Alors que les grandes surfaces ont reçu un traitement pré préférentiel, maintenant les fermetures ne sont plus pas claires, les règles sont incohérentes et plusieurs PME se sentent oubliées de ce gouvernement. Les PME, et nous tous méritons beaucoup mieux, est-ce que le premier ministre regrette de ne pas avoir agi plus rapidement en votant contre notre plan pour les PME et donner aux entreprises familiales l'aide nécessaire pour passer à travers la prochaine vague? Député de Willowdale. Merci et je remercie la députée pour sa question très importante. C'est un fait que les PME ont de la difficulté au cours de la pandémie et c'est la raison pour laquelle ce gouvernement a suivi nos partenaires et on a remis une aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Nous avons remis, entre autres, de, des fonds supplémentaires, 6 millions de dollars, juste à Waterloo, qui a été donné aux PME. Et c'est une subvention, ce n'est pas un prêt, donc les entreprises peuvent l'utiliser pour les EPI. On peut aller en ligne et voir une liste des soutiens que nous avons fournis depuis le début. On peut aller à ontario.ca-soutien à la COVID, COVID support, ces soutiens continueront pour les PME jusqu'à ce que la COVID ne soit qu'un lointain souvenir complémentaire. La semaine dernière, le premier ministre, le premier ministre a supplié les 7-Eleven de venir ici et heureusement pour eux, ça signifie qu'il y a beaucoup de magasins qui sont alloués, louer puisqu'on n'a pas interdit les expulsions commerciales. Les maires des grandes villes sont contre l'application du 7-Eleven de vendre de l'alcool la, dans leurs magasins disant qu'on exposerait les restaurants et les bars qui sont déjà très affectés à plus de concurrence. Monsieur le président, peu importe ce que disent les lobbyistes au Premier ministre, les petites entreprises à l'échelle de la province ne survivront pas si les Walmart et les 7-Eleven continuent d'avoir un traitement préférentiel quant à il arrêtera, le premier ministre arrêtera de se battre pour les grandes sociétés et commencera à se battre pour ce qui est important pour les PME de la province. Intervention du président, c'est vous. Je rappelle aux députés de faire leurs commentaires par la présidence. Réponse, député de Willowdale. Merci. Et j'aimerais rappeler aux députés de l'autre côté qu'ils ont voté contre chaque mesure que ce gouvernement a déposée depuis le début de la pandémie afin d'appuyer ces petites entreprises que maintenant la députée prétend défendre. La, et on a eu une subvention pour les EPI, le programme d'aide au loyer commercial. Nous avons travaillé avec nos partenaires, sept députés. Ce parti ont rejeté chacun des soutiens que nous avons offerts aux PME. Quand est-ce que le parti de l'opposition mettra la parole à l'action et finira par nous appuyer. Prochaine question, député de scarborough gildwood Au premier ministre, le gouvernement dit qu'il n'utilisera que les décrets de zonage municipal pour expédier des projets pour le bien général, mais on voit que ça n'inclut pas les Endroits patrimoniaux, par exemple la fonderie ou les terres humides de Pickering, par exemple. Ce gouvernement a moins à cœur l'intérêt, l'environnement et le patrimoine plutôt que d'aider de des projets. Intervention du président. Je demanderai à la députée de retirer ses propos non parlementaires. La députée, je retire mes propos. Le premier ministre envoie de l'avant un projet sous un voile de, de, ce, de secret. Pourquoi est-ce que le premier ministre a fait une entente secrète? Intervention du président. Réponse. Député de Don Valley-Est à l'ordre. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, monsieur le président. Nous utilisons des propriétés vacantes de la couronne pour bâtir des logements abordables. En ce qui a trait à la fonderie, une évaluation de patrimoine, d'impact sur le patrimoine a été menée sur ce site et a découvert qu'il était nécessaire de démolir afin de pouvoir aller de l'avant avec le projet. Et encore une fois, j'aimerais être clair, notre gouvernement a approuvé un mandat de négociation qui aidera à faciliter la vente future du site. Mais laissez-moi être clair, ce site n'a pas été vendu à personne. Complémentaire. Merci. Eh bien, je crois que ce ministre n'aura aucun problème à rendre public toutes les transactions aujourd'hui alors. À la fin de la dernière séance l'an passé, on a fait un amendement de dernière minute au budget pour diminuer les droits des offices de protection de la nature et élargir les zonages municipaux différentes, de, différentes, de différentes autorités. Ça a mené à la démission de plusieurs membres du Conseil de la ceinture de, de verdure, est-ce que le ministre s'engagera à ne pas paver des milliers d'acres de la ceinture de verdure? Et encore une fois, est-ce que le ministre rendra tous les documents, ce qui a trait à la fonderie, publique et ceux dès aujourd'hui? Intervention du Président. À l'ordre. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. C'est étrange que la députée de l'autre côté, lorsqu'elle était au pouvoir, a coupé la ceinture de verdure 17 fois. 17 fois. Et je suis aussi étonné que cette députée n'appuie pas l'utilisation des décrets. Par exemple, pour le, le logement abordable, pour euh, bâtir des hôpitaux. Il y a plusieurs de ces décrets qui sont essentiels et qui n'ont pas été appuyés par cette députés. Et tous les décrets de zonage municipal qui ont été émis sont venus à la demande du Conseil Local. Donc, encore une fois, les faits sont les faits. député de Willowdale, prochaine question. Merci, M. le Président. À chaque année, le 22 février, on reconnaît le, la journée de sensibilisation à la traite de personnes. C'est malheureux d'avoir une journée pour parler de ce fléau, car il ne devrait pas se produire. À chaque jour, je prends la parole pour ceux et celles qui sont affectés par ce crime, que ce soit des victimes, des survivants, les membres de la famille, leurs êtres chers, euh, qui ne recherchent que la sécurité et la paix d'esprit. L'Ontario est un point chaud pour la traite de personnes au Canada, et on sait très bien aussi que la majorité des victimes sont des jeunes et des enfants. On peut leur retirer ainsi leurs rêves et briser leur vie. La Le traite de personnes en Ontario surprend beaucoup de gens. On croit toujours que ça ne se passe pas chez nous, mais malheureusement, on sait que ce n'est pas la vérité. Est-ce que la ministre peut nous donner plus de détails sur la raison pour laquelle il était important de sensibiliser les gens à ce fléau? La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Monsieur le Président, laissez-moi être clair, la traite de personnes est un crime dévastateur qui se produit juste ici en Ontario dans nos villes, nos collectivités, chez nous, dans nos cours arrière. J'ai entendu des images similaires de concitoyennes qui ne savaient pas que la traite de personnes se produisait dans nos collectivités. C'est la raison pour laquelle la sensibilisation est tellement importante. J'ai dit ici en Chambre plus tôt, et ça vaut la peine de le répéter, que la sensibilisation est la première ligne de défense contre la traite de personnes. Nous avons tous un rôle à jouer sur notre apprentissage de ce crime, de connaître les signes de savoir quand demander de l'aide. Le député a aussi raison. Les enfants et les jeunes sont les plus ciblés. C'est la raison pour laquelle il faut avoir des conversations avec nos jeunes très tôt. C'est la raison pour laquelle nous l'avons ajouté au programme académique. Il est important d'avoir aussi des panneaux dans les différents en route sur la 401 pour que l'on empêche la traite de personnes de se produire dans nos collectivités. Député de Willowdale, complémentaire. Merci. En mars dernier, notre gouvernement a révélé que nous avons eu plusieurs stratégies qui étaient en place. Nous voulons lutter contre un tel crime horrifique et je crois que c'est quelque chose que nous pouvons tous appuyer. Nous luttons contre la traite de personnes en Ontario. Ce signifie de sensibiliser les gens, comme l'a dit la ministre. Nous avons de bonnes idées. L'espoir existe. Le changement se produira. La COVID-19 a changé notre monde, ce qu'elle n'a pas changé. C'est le crime. En fait, la traite de personnes se produit toujours ici dans notre province. Ça signifie qu'on ne pouvait pas arrêter notre lutte, on ne pouvait pas arrêter nos efforts d'aucune façon. À la ministre de nouveau, pourriez-vous nous dire ce qu'a fait notre gouvernement au cours de la pandémie pour mettre fin à ce crime la ministre associée. Merci. Je remercie encore une fois le député de sa question. Comme l dit, il l'a dit, ce crime n'a pas pris de pause au cours de la COVID. Même chose pour nous. Malgré un travail différent, nous avons toujours été en mesure de donner 7 millions de dollars au procureur général pour des services spécifiques afin d'appuyer les victimes et survivantes. Nous avons investi 6 millions de dollars dans des initiatives de sécurité communautaire pour aider les, communa les communautés et les survivantes. Nous avons créé de nouveaux outils de sensibilisation, incluant spécifique pour les autochtones, pour que les jeunes comprennent ce fléau. Nous avons aussi investi des millions de dollars pour aider les survivants dans leur traumatisme. Voilà quelques-uns des éléments que nous avons mis en place, mais nous savons que plus doit être fait. C'est la raison pour laquelle on ne fait que commencer. Monsieur le Président, afin de vraiment lutter contre ce crime, il faut travailler ensemble, ça signifie dans tous les paliers de gouvernement, de, dans tous les secteurs et dans tous les partis. Je vous encourage à aller à ontario.ca baroblée qui traite de personnes pour connaître les signes et qui contacter en cas de, en, en cas de besoin d'aide. Député de Toronto Centre, au premier ministre, plus tôt ce matin, on a appris que le premier ministre a fait une entente secrète en septembre avec un promoteur pour vendre le site de la fonderie dans ma circonscription. Cela confirme ce qu'on sait depuis très longtemps, mais ce gouvernement refuse toujours de divulguer l'identité de l'acheteur potentiel, leur plan pour ce site ou encore le bon prix qu'ils payeront. Ce, cet accord pu il est temps que le gouvernement donne des réponses à la collectivité. Quel promoteur ami du premier ministre obtiendra cet accord? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, M. le Président. J'aimerais être clair. Le site n'a pas été vendu à quiconque. Il y a un mandat de négociation de la Ville pour la vente future de ce site, j'aimerais rappeler à la députée de l'autre côté que nous avons été très clairs en tant que gouvernement. Nous voulons utiliser des propriétés de la Couronne pour bâtir des logements abordables. Et encore une fois, j'aimerais réitérer que l'évaluation d'impact sur le patrimoine de ce site nous demandait de le démolir afin de pouvoir aller de l'avant. C'est dommage que la députée soit contre une telle solution, contre notre désir de bâtir des logements abordables à Toronto. J'aimerais être clair, il n'y a aucune vente sur cette propriété. Merci. Complémentaire, au premier ministre. Afin de cacher ce, cet accord, intervention du président, je demande à la députée de retirer ses propos. Je retire mes propos. Ce gouvernement a évité un processus de demande de proposition publique. Ils ont émis des décrets et ils ont envoyé une boule de démolition dans un site patrimonial en contravention de la loi sur le patrimoine ma collectivité a même traîné ce ministre en justice au cours du mois dernier nous avons mis en place une injonction et on a admis que le gouvernement avait contourné les mêmes étapes et maintenant on apprend que c'est une faveur pour quelqu'un dans le cercle privé du premier ministre donc on veut savoir qui obtiendra cette entente intervention du président je demande à la députée de retirer ses propos je retire mes propos. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Comme je l'ai dit, ce site est abandonné depuis 40 ans et doit être démoli afin d'avoir une solution environnementale. On a mis en place des consultations avec les parties prenantes et la population sur les éléments de la structure actuelle pour aider dans l'établissement d'un nouvel édifice. Nous avons des consultations cette semaine et je, remercierai, je remercie tous les participants à ces consultations. Député de Don -Est, au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Les PME de la province ont de la difficulté à survivre au cours, depuis le début de la pandémie. Malheureusement, le manque de gestes posés par le gouvernement signifie qu'il y a encore des problèmes. Récemment, plusieurs PME et organismes, tels que la Chambre des commerces de, commerce de l'Ontario, appuient les, les congés maladie payés. Ça aide à garder aux, les entreprises à garder leurs portes ouvertes, ça aide les employés. Et puis, et malgré tout, le premier ministre et le ministre du Travail continuent de nier la solution. Est-ce que le ministre appuiera cette mesure afin d'assurer la sécurité des employés et entreprises? Le ministre du Travail, j'aimerais rappeler aux députés qu'une qu des premières mesures mises en place par ce gouvernement Lorsque la COVID nous a frappés, c'était une loi de tous les députés de cette Chambre pour assurer que nous ayons une protection d'emploi dans la province. Donc, si un employé doit être en quarantaine, en confinement, que vous êtes un père ou une mère et vous devez vous occuper d'un fils ou d'une fille, on ne peut pas vous renvoyer pour cette raison de plus. On a aussi éliminé les notes de médecins au cours de la COVID. Et je suis très fier de la relation qu'a le premier ministre avec le premier ministre fédéral et tous les dirigeants provinciaux et territoriaux pour donner 1,1 milliard de dollars pour fournir quatre semaines de congés payés en Ontario et à l'échelle nationale. Complémentaire, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Vous ne devriez pas être fiers. Du fait que des organismes tels que la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui dit, et je cite, que la réponse est la pire au Canada pour les entreprises au cours de la pandémie. Comment est-ce que ce gouvernement qui parle tellement chaleureusement des entreprises a manqué à son devoir envers ces dernières? En fait, on voit tout le. F... Il, il y a une. Une liste publiée qui montre que le gouvernement n'a fourni que 5 des subventions pour les PME et qu'on a un grand manque à gagner. Monsieur le Président, est-ce que le ministre essaiera d'écouter ce que disent les PME ici en Ontario afin que notre réponse à la pandémie ne continue pas à traîner de la patte derrière le reste du pays? Adjoint parlementaire, député de Willowdale. Je suis heureux que le député de Don Valley Est nous dise que la consultation soit importante parce que c'est exactement ce qu'on fait. Nous avons eu des centaines de présentations au comité de la finance et des affaires économiques au cours de l'été passé. La réalité, c'est que ces soutiens ont continué au cours de la pandémie. Et plus récemment, 770 millions ont été remis au PME. C'est de l'argent directement aux PME de Don Valley est Au cours de cette période difficile, c'est un soutien qui continuera. J'encourage la députée de l'autre côté de se joindre à nous pour voir les autres besoins des PME plutôt que de jouer à la politique avec cette question très importante. Le Président, lorsque vous posez une question à un ministre, vous voulez certainement une réponse, donc vous ne pouvez pas continuer à l'interrompre alors qu'il répond. À votre question. Start the Veuillez redémarrer the la pendule. Député de Beaches-Est-York. Beaches <laughs> le parc park Au premier ministre, la crise de personnel dans les foyers de soins de longue durée continue de mettre à risque les travailleurs et les résidents. Les préposés dans ma circonscription me disent que l'agence pour laquelle ils travaillent a confiné tous les travailleurs de première ligne en réponse à une éclosion et a apporté dans les milieux de travail des professionnels qui n'étaient pas formés. Il y a des patients qui passent des heures sans être euh, sans qu'on les contacte. Euh, il y a des problèmes dans plusieurs foyers malgré les réglementations qui sont en place. Que fait le ministre pour s'attaquer aux problèmes? La ministre des, des foyers de soins de longue durée. Je remercie la députée pour sa question. Encore une fois, j'aimerais réitérer l'importance de notre engagement envers les foyers de soins de longue durée, au bien-être et à la sécurité des résidents et du personnel dans ce secteur. Nous avons un programme d'inspection en place. On s'assure que l'on comprend ce qui se passe dans ces foyers. Ça fait partie de la solution. Et alors qu'on va de l'avant, de comprendre le rôle des inspections, des programmes de formation, de s'assurer qu'on le fait maintenant, ce qui a trait au préposé de services de soutien à la personne. Plus de milliards de dollars, 1,38 milliard qui a été investi face à la COVID dans les foyers de soins de longue durée. Nous allons continuer à mettre en place toutes les mesures nécessaires et nous avons très hâte de travailler avec notre secteur pour réparer et faire avancer la. Situation. On connaît l'importance des foyers de soins de longue durée pour les Ontariens, et ontariennes. Complémentaire. Ma conci... Mon concitoyen a aussi dit qu'il ne reçoit pas le montant entier de son augmentation en raison de la pandémie. Apparemment, c'est un salaire qui est remis seulement pour le contact direct avec les résidents. C'est une prime qui a été remise pour le travail de ces travailleurs en foyer de soins de longue durée, mais lorsqu'ils prennent leur pause pour le dîner, ils ne sont pas payés cette prime. Est-ce que le, la ministre augmentera de façon permanente le salaire de ces travailleurs? La ministre. Merci encore une fois de soulever cette question très importante des préposés de services au soutien à la personne. On travaille de près depuis le début. En deux, depuis, en, depuis 2009, depuis que mon ministère a été créé, nous avons travaillé sur une décennie de négligence, non seulement sur la capacité, mais sur le personnel. Nous travaillons avec le ministère de la Santé, avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. On travaille avec différents autres secteurs. Il nous faut une solution coordonnée. Non seulement est-ce qu'on s'est attaqué au manque de personnel, mais aussi nous leur avons donné une augmentation de salaire prime COVID. Nous offrons, nous avons décidé de mettre en place quatre heures de soins par résident, par jour. Nous avons fait le travail que le gouvernement précédent n'a pas fait. Prochaine question, député de Guelph. Pour le premier ministre, le secteur agricole, contribue 50 milliards de dollars à l'économie ontarienne et emploie près de 875 000 personnes. 52 des emplois dans l'agroalimentaire sont dans la région de Toronto et d'Hamilton. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lier les emplois, la prospérité et sécurité qu'elles nous permettent, tout particulièrement en pandémie. Donc, je ne comprends pas pourquoi le premier ministre va de l'avant avec un projet qu'il adoptera très rapidement pour une autoroute qui couvrira l'équivalent de 15 terrains de football en autoroute. Est-ce que le premier ministre réalise l'impact de cette autoroute sur notre secteur agroalimentaire? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Comme vous le savez, lorsqu'on a mis en place la ceinture de verdure, on a contemplé la possibilité d'avoir des constructions dans ces régions, évidemment. Peel, York et Elton voient une augmentation de leur croissance et c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir le transport en place pour se desservir ces collectivités. En même temps, le député a raison, la communauté agricole est très importante et c'est la raison pour laquelle nous continuons de consulter pour nous assurer que les mesures en place soient appropriées. Nous avons fait des évaluations environnementales, nous ferons des, raisons, des évaluations environnementales qui ne sont pas nécessaires encore, mais qu'ils seront à l'avenir. Nous avons un couloir de transport très important, mais il faut aussi que le dynamisme de la communauté agricole demeure complémentaire, avec tout le respect que je dois aux députés. L'autoroute 413 épargnera 30 secondes aux navetteurs. Le premier ministre a raison lorsqu'il dit qu'il faut mieux s'auto-suffire Une leçon de la pandémie, que ce soit pour les EPI, pour l'alimentation. Mais en fin de compte, il on aura besoin de terres agricoles pour faire... Pour obtenir cette autosuffisance, 42 des meilleures terres agricoles de la province se retrouvent dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton. On perd 60 000 acres de terres agricoles dans la province à chaque année. Une fois qu'on perd ces acres, c'est fini. On ne peut pas continuer de paver les terres agricoles et entraver notre sécurité alimentaire et endommager le secteur agroalimentaire. Monsieur le Président, je demande au Premier ministre de protéger les terres agricoles et d'annuler l'autoroute 413 aujourd'hui. Le fera-t-il le leader parlementaire du gouvernement? Nous avons des milliers d'acres. Nous avons perdu des milliers d'acres lorsque des turbines éoliennes ont été mises en place alors que les collectivités n'en voulaient pas. Je ne tirai aucune leçon des députés de l'autre côté lorsqu'on parle de la préservation des terres agricoles. J'ai travaillé très près de très près au fédéral pour aider contre des développements. On veut Préserver, entre autres, la Morendo d'Ocrige, c'est ce gouvernement qui a protégé la Morendo d'Ocrige, qui protège des centaines de milliers d'acres et de terres agricoles de classe 1. Nous nous assurons de continuer d'avoir une communauté agricole dynamique parce que c'est important, par exemple, chez moi, où l'agriculture est l'activité économique principale et nous assurons qu'elle réussisse bien pour les années à venir. Début, député de Brampton-Nord, nouvelle question. Merci. Les experts de santé publique, comme Dr. Lowe, sont clairs. Les congés payés, les maladies payées ne feront pas qu'épargner des vies, mais aideront aussi nos entreprises. Malgré ces demandes, la semaine dernière, le premier ministre a dit à la radio aux Ontariens qu'il investissait que d'investir dans leur santé et bien-être était une perte d'argent des contribuables. Quand est-ce que ce gouvernement arrêtera de perdre du temps et enfin s'assurera que les gens ont accès à des congés payés nécessaires afin de pouvoir demeurer à la maison lorsqu'ils sont malades? Le ministre du Travail, merci beaucoup. Notre gouvernement travaille à chaque jour pour fournir la santé. Pour garantir la santé et sécurité de chaque travailleur, et c'est la raison pour laquelle notre première mesure mise en place par ce gouvernement était de protéger les congés si les travailleurs doivent être en isolement, en confinement, en quarantaine, s'ils doivent s'occuper de leurs enfants, on ne peut pas les mettre à la porte. On a aussi éliminé les notes de médecins. si les gens sont malades. Le premier ministre a aussi mené la charge. Il a négocié 1,1 milliard de dollars de congés maladies payés. Ici, dans la province et à l'échelle du pays, il y a encore 800 millions de dollars dans ce compte. 110 000 travailleurs ont reçu cette prestation ou en on ont fait la demande. Grâce à notre sensibilisation pour les travailleurs de la province, le ministre fédéral, responsable du programme, a doublé le nombre de semaines disponibles à quatre, et on le remercie de l'avoir fait, complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, le premier ministre n'a pas seulement dit que d'investir dans les familles de Barrington, c'était une perte, il a dit que c'était irresponsable. Que ce qui était responsable, c'est ce gouvernement qui ouvre la province alors que ces nouveaux variants se promènent sans donner le soutien nécessaire aux gens, le programme fédéral n'est pas un remplacement, il n'est pas permanent non plus et il n'est pas facile à obtenir. Nous avons besoin de congés maladie payés pour protéger les travailleurs. Est-ce que le gouvernement fera enfin ce qui est approprié et redonnera les congés maladies payés qui ont été retirés avant la pandémie? Le ministre du Travail, on continue de défendre les travailleurs au, niveau, au palier fédéral, Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle je suis fier de dire que grâce à notre travail, 80 des congés maladie sont maintenant déposés directement en trois jours dans le compte des travailleurs ontariens. On peut maintenant faire la demande plus d'une fois pour, ces, pour ce congé et pour par ce programme, appuyé par les néo-démocrates au fédéral, on a été en mesure d'obtenir un mois de congé maladie payé. Nous allons continuer à faire l'opposé de ce que demandent les néo-démocrates. On travaillera avec le fédéral, non pas pour dédoubler les programmes, mais pour travailler avec le fédéral pour améliorer la vie des travailleurs de la province. Merci. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Il n'y a plus rien à l'ordre du jour, nous sommes en pause jusqu'à treize.